Salut à tous, aujourd'hui on accueille Jerry dans l'atelier chez Nullock pour découvrir mon métier de chef d'atelier et technicien. Mais je crois qu'aujourd'hui il se galère un peu, il n'a pas le bon outil. Salut Stéphane Ça va, ça va <rire> Bon je crois que je galère là, avec cet outil là. Il te faut ça en fait. Ah ouais. bon okay. voilà. Tac ça ça arrivera pas. Il bon pas toi t'es chef d'atelier, c'est ça Voilà. Donc tu mets les mains dans le cambouis aussi Ouais, tous les jours. Bah montre-moi comment on fait bon, alors. Je vais te montrer. Donc là, le principe, c'est d'arracher la dent. La fourche dans la dent. Tac. Tu et je maintiens la dent. Et tu tapes. Ah, c'est bah, bien ça. Voilà, c'est pas dur. <rire> bon, balle Allez, hop. La même allez. chose dans l'autre sens. Ok. Bon, toi Stéphane, comment tu définirais ton job bah, Mon métier euh, chez c'est d'entretenir, de, ouais. de réparer, dépanner les machines euh, qu'on loue à tous nos clients. Ça va de la petite machine que tu vois par là-bas. La perceuse, la plaque, etc. Ouais. à la grosse pelle de 26 tonnes. Comme voilà. on a ici. Ça, c'est une 9 tonnes. Combien de machines On en a plus de 200 sur l'agence. Wow. Voilà. Okay. Et, et euh, tu travailles en équipe On travaille, euh, ouais, Voilà. j'ai une petite équipe de techniciens. Bon, on la remet Allez, Allez c'est parti. Il bon, faut savoir tout faire Stéphane ah, Exactement, C'est oh. ce, ce qui est intéressant dans le métier, c'est qu'on touche à tout et on peut faire autant changer des petites pièces comme ça qu'intervenir sur des moteurs. Et sur plein de marques différentes en fait Oui, ouais, multi-marques okay. en fait. Et après, tu touches à l'hydraulique, mécanique euh, le, Tout ce qui est moteur, thermique, ouais. euh, donc diesel, essence, euh, bah, tout ce qui est pompe hydraulique, tout ce qui est électrique. Tu es capable de tout et faire puis quoi. un peu électronique aussi. Ouais. Okay. <rire> puis bah, du coup, on fait aussi de la chaudronnerie. Ah bon parce On répare nos, nos godets, on peut ressouder des pièces, etc. On peut fabriquer des pièces même des fois. Il bon, y a des choses que tu sais pas faire euh, oui, sûrement. Lesquels <rire> Gâteau au chocolat euh... Non, mais encore, je cuisine quand même. Tu sais, Stéphane, j'y connais rien du tout. Vous prenez des apprentis ici Chaque année, on a des stagiaires, des petits stagiaires, que qui sont à l'école, euh, que tu formes. Qu on du coup. essaie de former un petit peu et intéresser euh, au métier. Du coup. Okay. Ouais, parce que moi, j'ai déjà commencé en tant que stagiaire aussi. Ah ouais, toi-même Il y a très longtemps. Oh, Pas si longtemps euh, que ça Il y, y a très longtemps quand même. Et après Et ton après, j'ai fait un CAP, puis j'ai été embauché aussitôt. Euh, dans, dans le métier de la location et, euh, voilà. et puis du coup, j'ai jamais quitté la location euh, okay. de, de ma carrière en fait. Donc t'es voulu dans les postes aussi, tu commences ah, euh, ouais. en bas de l'échelle, puis tu, petit à petit tu grimpes, puis voilà. Et t'es vendéen toi non. Non, non, à la base je suis d'à côté de Paris okay. en fait. Je suis arrivé ici en Vendée en 2006, tu vois, parce que bah, pour changer de climat, changer d'air et puis euh, voilà. Cadre de, de vie sympa. Découvrir l'Ouest et voilà, le cadre beaucoup plus sympa qu'un jeu parisien, <rire> <rire> c'est clair. Bon, ça y est, j'ai sorti la gaine. Clac. Ok. Hop. tac Ça, s'est connecté. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job-là Alors, moi, bah, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. D'accord. C'est toujours différent, on voit les, plein de clients sont différents aussi. Hein. Ouais. On travaille avec des machines euh, récentes et puis dans des environnements euh, ouais. qui sont optimisés pour nous. Bah, c'est quoi les qualités qu'il faut pour un bon chef d'atelier Il bah, faut déjà euh, connaître le métier, il faut être curieux et puis il faut aimer euh, travailler en équipe. Ouais. Et ben là, bien là, c'est bien. Regarde. Nickel. Ah, nickel. Non c'est bon. En ouais. On va voir si ça marche. Allez, démarre. Ouais. Voilà, nickel. Bon, Jerry. il y a une fuite là, tu vois. Ah oui, okay. C'est juste le flexible qui s'est desserré. Ça arrive, ça Donc, toujours, un... oh, Ça peut arriver. D'accord. Hop. Le... D'accord. Ah oui, pardon <rire> Et toi, c'est quoi ta plus belle satisfaction professionnelle C'est quand tu arrives à réparer une machine sur un chantier, par exemple, ouais. et que euh, ça paraît improbable de le faire sur le chantier. Finalement, ouais. tu y arrives. Et ça t'est arrivé, toi Ouais sur un gros compacteur une fois j'ai dû changer un moteur de translation. Carrément le moteur Carrément un petit, oui c'est un moteur qui est de, devant. Ouais. Donc euh, on a réussi à le faire avec un collègue euh, et puis euh, ça, ça s'est passé nickel. Donc le client était surpris la, qu'on l'ait fait aussi rapidement. Du coup il avait et le sourire. Il avait le sourire, nous <rire> aussi, et puis voilà. Et un petit défi. Ah ouais. euh, Moi aussi c'était à refaire. Je le referais sans hésiter. Ah ouais Ouais, ouais carrément. Ouais. Puis surtout chez Nulop en plus, tu vois, on a du matos euh, de qualité, on travaille dans des bonnes conditions. Et puis, on est toujours en train d'évoluer, il y a des formations qui se font euh, au fil des années. Donc, euh, bon, Et demain, top. tu le vois où bah, Chez Nulec, tu vois. Toujours chez Nulec. Toujours chez Nulec. Ok. Leader, pour tirer les autres vers le haut. Autonomie, on a un maximum d'autonomie chez Nulec. On a des ateliers dans toutes nos agences, tout est le bienvenu. Bien entretenir pour moi réparer. C'est ta moto Stéphane Ouais. Ah oui. Bon, je répare quoi là dessus non, Rien du tout. <rire> tu me rends ma clé. Non, je non. Pas ça. Bon, Stéphane, je te rends ta clé. Merci Jerry. Merci à toi pour la découverte de ton job, de ton quotidien. Moi j'ai bien aimé l'expérience. C'est un plaisir. <rire> bon je continue mon tour des agences et des métiers Newlock. Quant à vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes techniques de Newlock. Postulez dès maintenant et moi je vous donne rendez-vous à un prochain épisode.